La bouteille plastique est dans le top 10 des déchets que l'on trouve dans l'océan. Chaque année, plus de 80 000 bouteilles sont collectées par Surfrider sur les plages, lacs et rivières. En Europe, nous sommes champions du monde en étant le premier consommateur de bouteilles d'eau par personne et par an. 73 bouteilles en moyenne. Cela représente 52 milliards de litres d'eau, soit 990 000 tonnes de plastique ou l'équivalent en poids de 100 tours Eiffel. Mais saviez-vous que seulement 59% d'entre elles sont collectées pour être recyclées et qu'une grande partie se retrouve dans le milieu naturel Résultat, elles mettent entre 100 et 1000 ans pour se dégrader dans l'environnement. Un million d'oiseaux et 100 000 mammifères meurent chaque année et 690 espèces sont menacées par la pollution plastique. Ce n'est pas tout, l'eau en bouteille est en moyenne 100 à 300 fois plus chère que l'eau du robinet. L'emballage constitue 90% du prix d'une bouteille d'eau. Pourtant. La solution est simple, une gourde réutilisable suffit. Moins polluante et plus économique. Protégeons l'océan, changeons nos habitudes.